Alléluia. Shalom, shalom à tous. Alléluia. Nous allons commencer ton sur nous sur nous Jésus nous du Seigneur soit béni, que le nom de l'éternel Dieu Tout-Puissant, celui-là même qui a fait le ciel et la terre celui-là même qui a fait toutes choses magnifiques selon son bon vouloir et en son simple nom parce qu'il est glorieux parce qu'il est grand, nous sommes là ce soir pour adorer encore ce Dieu-là qui est bon, pour adorer ce Dieu-là qui est merveilleux pour adorer ce Dieu-là qui renouvelle nos forces chaque jour Alléluia la Bible dit dans 1 Corinthiens 29, 11 « À toi éternel, sont la grandeur, alléluia, la splendeur, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre t'appartient. À toi éternel, sont le règne et l'autorité suprême, alléluia. » Alors ce soir, nous allons demander que le règne de Dieu vienne prendre le contrôle de ce moment. Amen. Que Dieu lui-même prenne le contrôle de ce moment. Que toute l'atmosphère visible et invisible se mette en œuvre maintenant pour que seulement Jésus-Christ soit le roi et l'être suprême dans ce moment. Amen. Que tout concourt, alléluia, à adorer le Seigneur ce soir. Que tout notre esprit soit dirigé vers lui ce soir. Alors on va prier, on va d'abord lui dire merci pour ce qu'il est, on va lui dire merci pour ce qu'il fait pour nous, on va lui dire merci parce qu'il a permis que nous nous réunissons ici ce soir encore pour l'adorer. C'est une grâce que de connaître le Seigneur, c'est une grâce que d'adorer Jésus. Alléluia. Alors ce soir, nous allons dire merci à ce Dieu-là qui est grand, merci à ce Dieu-là qui est fort, merci à ce Dieu-là qui est bon. Éternel Dieu Tout-Puissant, je veux te dire merci. Je te rends toute la grâce et toute la gloire car tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es celui-là même haut qui détient toute puissance et tout pouvoir. Dieu Tout-Puissant soit élevé. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit béni. La Bible dit quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que le nom de l'Éternel soit sanctifié ce soir et que lui seul. Soit placé en majesté et en maître dans ce moment Afin que seulement son règne et sa gloire se fassent sentir Alléluia Alléluia Qui prennent le contrôle de ce moment Qui prennent le contrôle de nos vies Qui prennent le contrôle de nos esprits Qui prennent le contrôle au oh, même de notre physique Afin que rien ne puisse venir nous déranger dans ce moment Et que seulement son nom soit loué Et que seulement son nom soit adoré Alléluia Chers adorateurs du Seigneur, l'éternel est bon pour nous ce soir. L'éternel est bon parce qu'il nous a permis de le connaître. Il nous permet de le vivre. Il nous permet de sentir des choses. Il nous permet de lui parler. Il nous permet de l'entendre quand il nous répond. Alléluia. Alors ce soir, nous allons plonger dans un pur esprit d'adoration envers notre Dieu. Amen. Toujours en lui disant merci. Merci pour tout ce qu'il est dans nos vies. Merci pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Merci pour sa grâce qui se renouvelle chaque matin dans nos vies. Alléluia. Nous disposons de nos familles. Nous disposons de nos membres pour aller travailler Nous disposons de notre intelligence Nous disposons, oh, de toutes ces choses bonnes et belles qu'il a créées Voilà pourquoi nous devons dire merci à Dieu Parce que ce n'est pas permis à tout le monde De se retrouver dans une telle présence, dans une situation, dans une atmosphère d'adoration Mais nous, Dieu nous le permet Alors nous devons lui dire merci pour cela Merci éternel Dieu tout puissant Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais pour nous. Alléluia encore au fils de David. Osada à toi Jésus. Toi qui es le grand maître, toi qui es la source, oh de toute sainteté, sois béni Jésus. Que ton nom soit élevé, Père. Que ton nom soit magnifié, éternel Dieu Tout-Puissant. Sois béni. Oh, les mots sont peu pour te dire combien de fois tu es grand, Papa. Les mots sont peu pour te dire combien de fois tu es bon, Jésus Christ de Nazareth. Oh, Jésus. Si nous pouvions faire autre chose que te dire des mots, nous le ferions, Père. Oh, Papa, que ton nom soit élevé ce soir. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu Jésus Merci D'un cœur reconnaissant Merci Ô Seigneur Trois fois saint Merci Car tu as donné Jésus Christ, ton Fils, merci, d'un cœur reconnaissant, oh, merci, oh, Yahweh, trois fois saint, merci. Car tu as donné Jésus-Christ ton Fils. Maintenant, que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis Merci oh pour ton amour merci Infiniment merci Jésus, infiniment merci Papa, merci pour tout ce que tu permets dans nos vies, merci éternel Dieu Tout-Puissant, oh éternel d'avoir créé éternel ce groupe là pour que nous puissions t'adorer, merci éternel pour l'élan d'adoration de, de, que tu mets en nous Jésus Christ de Nazareth, merci Jésus pour tout ce que tu es, merci pour tout ce que tu fais, merci pour ta fidélité, merci ô oh, éternel Dieu pour ta présence dans nos vies, Merci, Éternel Dieu Tout-Puissant, parce que tu prends soin de chacun de nous. Oh, Éternel, tu nous gardes et tu nous regardes, Éternel Dieu. Tu regardes nos familles, Éternel, tu regardes nos vies et tu prends soin de nous. Toi qui es si grand, toi qui es si bon, Papa, oh, toi qui es le grand Dieu, toi qui es le grand Dieu, tu descends de ton trône pour venir nous secourir à chaque fois que nous avons besoin de toi, Éternel. Les mots sont peu, que, comme je te le dis pour te dire merci. Les mots sont peu, mais c'est tout ce que nous avons, Jésus. Alors écoute nos voix ce soir, écoute nos voix ce soir, écoute l'esprit de notre reconnaissance envers toi Majesté, écoute notre reconnaissance envers toi Majesté, Dieu Tout-Puissant, toi qui es le Shaddai, qui es l'alpha et l'oméga. Qui est le Dieu des dieux, qui est le Saint des saints, toi Jésus, qui est la prémisse des Prémices, parce que tu es le premier-né de toute la création, et tu t'es quand même livré pour nous, afin que, ô oh, éternel Dieu tout-puissant, nous passons éternel de pécheurs, ô oh, à héritiers d'avec Christ. Dieu Tout-Puissant, combien de fois tu es grand, combien de fois tu es bon, les témoignages sont infinis pour te dire combien de fois tu es bon éternel Dieu Tout-Puissant oh toi qui étais au tout début de toutes choses, toi qui étais la parole éternel Dieu Tout-Puissant toi qui étais la parole et qui est devenu chair et qui a habité parmi nous, tu t'es fait homme éternel afin que nous devenions Dieu avec toi, sois béni Jésus Christ Nazareth, tu es passé à la croix pour vivre la mort afin que nous ayons la vie éternelle Dieu tout puissant et nous croyons cette vie éternelle et nous croyons en toi Jésus et nous croyons tout ce que tu fais et nous croyons tout ce que tu as fait et nous croyons en la Bible et nous croyons au témoignage qui démontre et qui atteste que tu es le vrai Dieu et que tu es le grand Dieu Jésus Christ de Nazareth sois élevé encore ce soir papa sois béni oh depuis si on soit magnifié Jésus que ton sein en soit élevé que ton sein en soit glorifié que ton sein en soit magnifié que ton Saint-Nom soit élevé, exalté, ce nom-là, ô Éternel, qui est le nom le plus beau, qui est le nom que tu as reçu de Dieu, parce que là où personne n'a accepté le sacrifice, toi, tu t'es donné pour nous sauver, Alléluia à toi, Jésus, Hosanna à toi, Jésus, honneur et gloire, grâce, magnificence, sois rendu au Dieu des dieux, Alléluia, Jésus. Béni soit l'Éternel Dieu ce soir. Béni soit le Dieu Tout-Puissant ce soir. Glorifié soit l'agneau de Dieu ce soir. Glorifié soit le Père des Pères ce soir. Que seulement le règne de Dieu s'installe et s'établisse dans ce moment. Au nom puissant de Jésus. Que le règne de Dieu s'installe et s'établisse dans ces lieux. Alléluia. Alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Béni soit le Dieu. D'Israël. Alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia, béni. la bible atteste qu'il n'y aura aucun nom dans les siècles présents ni dans les siècles passés encore moins dans les siècles à venir qui sera plus grand que le nom de jésus alléluia et nous avons la grâce nous avons nous avons le privilège de connaître cet homme là nous avons le privilège de connaître cette personne Nous avons le privilège de connaître Cet être là qui est Dieu Et qui en même temps est homme Oh Jésus Christ de Nazareth Combien de fois tu es bon papa Nous avons le privilège D'avoir ce nom dans nos vies Nous avons le privilège De savoir que cette personne La veille sur nous Nous sommes des privilégiés Chers adorateurs, Amen Nous sommes des privilégiés Nous sommes des personnes bénies Alléluia Parce que l'être suprême Le Dieu des dieux Lui qui a le règne Qui a toute la gloire Il détient toute puissance Alléluia Veille sur nous particulièrement Alléluia La Bible dit qu'il nous connaissait Même avant notre naissance Il nous appelait par notre nom Alléluia Vous comprenez qu'alors Aucune situation Aucun problème Aucune détresse N'est plus grande Que le fait de connaître Jésus Alléluia alléluia parce qu'il ne nous inflige aucun fadeau que ce que nous ne pouvons supporter alléluia alors béni soit le nom de dieu et la bible dit qu'à la croix il a tout payé alléluia et dans tout mais tout dans tout mais tout dans tout met tes détresses. dans tout met tes souffrances dans tout mets la maladie dans tout mais tout ce que tu veux qui peut t'empêcher de glorifier le Seigneur mets tout dedans et puis tu dis Jésus a tout payé alléluia nous sommes libres nous sommes libres depuis que Jésus a payé à la croix Jésus s'est sacrifié pour nous Nous sommes libres aujourd'hui Tout ce que nous devons faire, tout ce que nous avons à faire C'est d'adorer Et la Bible dit l'heure vient et elle est déjà là Où les vrais adorateurs adoreront l'éternel Dieu Tout-Puissant en esprit et en vérité Alléluia Et c'est dans cet esprit là Dans cette vérité là que nous devons être Afin de lever le nom de Dieu Afin de lever le nom de Dieu Il faut que notre adoration soit un témoignage Même de notre vie chrétienne et spirituelle au nom de Jésus Alléluia Alléluia Dans tout mais tout Alléluia Il a tout payé Il n'y a plus de condamnation Il a tout payé Alléluia Ils ont planté les épines de, de la tête C'est pour toutes nos mauvaises pensées Pour tous nos maux de tête Que les épines ont été plantées Alléluia Alléluia aucune maladie, aucune maladie, seulement que la louange et l'adoration, alléluia. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toute chose vous sera donnée par-dessus, alléluia. Et chercher le royaume des cieux, c'est quoi C'est ce que nous sommes en train de faire, c'est adorer le que nous faisons Et quand le problème arrive, tu regardes le problème, tu regardes la situation Tu dis, ah, ah Jésus a tout payé à la croix C'était à Golgotha, tu n'étais pas là-bas Alléluia Jésus lui, il y était, alléluia Il était là-bas pour régler ce problème-là Voilà pourquoi tout ce que nous devons faire en tant qu'adorateur C'est vraiment d'adorer l'éternel Dieu Tout-Puissant Il a tout payé Il a tout Alléluia Problème de connexion, mais laissez le diable un Alléluia. On va adorer l'éternel jusqu'à ce que l'heure arrive. Alléluia. Amen. Tout le monde me reçoit. Shalom, shalom. La connexion, la connexion. Tout le monde me reçoit. Alléluia. J'ai quelques petits soucis de connexion. Mais l'éternel Dieu est vivant. Il est vivant. Il est Dieu. Dieu est Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Amen. Amen. Oh Prends le contrôle de ce moment. Prends le contrôle Jésus. Que seulement ton règne s'établisse. Au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Donc on est en train de dire, de parler du nom de celui-là. Qui est grand, du nom de celui-là. Qui est bon, du nom de celui-là qui est glorieux. Celui-là qui porte tous les noms merveilleux Qui a un nom pour chaque circonstance et pour chaque situation Alléluia Il est Jéhovah dirait quand il s'agit d'être la Providence Alléluia Il est Shaddai quand il s'agit d'être le Tout-Puissant Alléluia Il est l'ami fidèle il est le bon conseiller Il est le médecin par excellence Il est l'alpha et l'oméga Il est le Dieu suprême Un chronique 29 dit que à toi éternel Sont le règne et l'autorité suprême C'est Dieu qui règne sur toutes choses Il règne en autorité et c'est Jésus le roi Sur toute situation et sur toute circonstance Alléluia Alors ce soir tu vas prier Nous allons prier Nous allons prier Nous allons demander Au royaume des cieux Cette onction là particulière Cette onction particulière Dont nous avons besoin Pour faire connaître l'évangile Alléluia Nous allons demander le zèle que donne l'évangile de Dieu dans les âmes spirituelles Dans les âmes spirituelles que nous devons avoir Il y a le zèle que donne l'évangile de Dieu Alors nous allons demander ce zèle là Nous allons demander ce zèle D'avoir ce zèle afin de promouvoir la parole de Dieu Et d'élargir encore D'élargir encore D'élargir encore D'élargir encore Le niveau et le nombre d'adorateurs que nous sommes nous allons demander à Dieu de lui-même venir faire son travail en nous. Afin que nous ayons le zèle que donne l'évangile de Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te prie ce soir. Je veux, éternel Dieu... Que tu accroisses en nous l'onction, que tu accroisses en nous l'onction, éternel Dieu Tout-Puissant. Afin que nous puissions, éternel, affectionner que les choses qui te concernent. Afin que nous, nous puissions faire que ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Que nos esprits et nos intelligences humaines s'effacent. Et que seulement l'Esprit de Dieu... Très saillissant nous, éternel Dieu Tout-Puissant, afin que nous soyons des vrais adorateurs, de grands adorateurs, que nous, notre adoration attire encore une armée puissante d'adorateurs, éternel, afin que éternel l'adoration que nous te donnons arrive jusqu'à toi comme un parfum de bonne odeur que tu entendes éternel nos voix que nous chantions avec les anges éternel Dieu Tout-Puissant, que lorsque nous prenions la parole dans une assemblée pour te prier ou pour parler de toi éternel Dieu, que ta présence soit palpable dans ce lieu, afin que les gens nous reconnaissent Dieu Tout-Puissant comme les adorateurs du Christ que tu es. Alléluia. Envoie en nous ton onction. Envoie en nous ton onction. Envoie en nous ton onction. Envoie en nous ton onction. En en Règne en majesté dans nos vies. Règne en suprématie dans nos vies éternel Dieu Tout-Puissant qui détient le règne suprême, viens régner en nous, Jésus. Viens régner en nous, Jésus. Alléluia. Établis-toi en majesté, Père. Et en 24, il dit Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Que Dieu mette en nous un esprit de vérité. Que l'esprit de Dieu qui coule en nous soit un esprit vrai. Alléluia. Disposer. Viens disposer. Oui, viens disposer. Viens disposer. Viens disposer, viens disposer. Viens disposer, oui viens disposer, viens disposer, oui viens disposer, viens disposer. Que le nom de l'éternel soit béni. Que le nom de l'éternel soit glorifié. Alléluia. Et Dieu nous dit encore. Alléluia.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 Et aucun de vous ne me demande où vas-tu Mais parce que je vous ai dit ces choses La tristesse a rempli vos cœurs Cependant, je vous dis la vérité Il vous est avantageux que je m'en aille Car si je, je ne m'en vais pas Le consolateur ne viendra pas vers vous Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai Alléluia Jésus est en train de nous dire Qu'il nous a envoyé Et qui nous a laissé l'Esprit suprême Alléluia Celui-là il est trop bon, il est trop bien Parce que lui Personne ne le voit Personne ne l'a vu Mais on le ressent On le ressent Quand on a dans un esprit d'adorateur Comme nous sommes en ce moment Tu peux ressentir la présence du Saint-Esprit C'est pour ça que quand d'autres sont dans l'Esprit Certains parlent en langue Alléluia Il y en a qui, qui commencent à chanter Il y en a qui commencent à prier Il y en a qui commencent à pleurer Il y en a qui commencent à, à glorifier le nom du Seigneur Parce que le Saint-Esprit commence à faire son travail Alléluia Et Jésus dit que lui il est parti Vers celui qui l'a envoyé Et il nous a envoyé l'Esprit-Saint L'Esprit-Saint consolateur Alléluia si tu as l'Esprit Saint et que tu es coritier d'avec le Christ, qu'est-ce que les choses de ce monde peuvent te faire Alléluia Qu'est-ce que les choses de ce monde peuvent te faire La Bible elle-même te dit, ne te soucie pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et nous en tant qu'adorateurs, à chaque jour va suffire sa gloire. Alléluia Parce que même dans la peine, nous allons glorifier l'éternel Dieu Tout-Puissant. Même dans les souffrances, dans les, dans les moments de détresse, dans les moments où nous sommes le plus accablés, c'est là que nous devons relever le nom du Seigneur. Pour Dieu, à Satan, tu es un petit, tu es un menteur, celui que nous adorons, est plus grand et plus fort que toi. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui fait ces choses-là. C'est Jésus qui règne comme ça C'est Jésus qui règne en majesté C'est lui qui apporte sa gloire C'est lui qui apporte son Saint-Esprit C'est lui qui nous dirige C'est lui qui nous garde C'est lui qui nous purifie C'est lui qui nous donne la force De nous lever chaque matin pour aller travailler C'est lui qui nous donne la force De compter nos parents Et de voir que nos parents sont encore auprès de nous au oh, même pour ceux que nous avons perdus Mais nous sommes tristes aujourd'hui Mais demain il suffit juste d'une seule parole de l'éternel Dieu Tout-Puissant pour que ton cœur soit apaisé. Parce qu'il a dit que ses projets pour nous sont des projets de paix et de bonheur. Alors même au moment de la détresse, tu dois te saisir de cette parole pour dire que si le malheur vient, alors cela ne vient pas de Dieu. Cela ne vient pas de lui. Parce que lui, ce qu'il a dit pour nous, c'est que ce sont des projets de paix et de bonheur. Et la Bible ne peut pas mentir. L'éternel Dieu ne peut pas mentir. Il n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Alors ton adoration doit être plus que parfaite, parce que rien ne peut t'accabler au nom puissant de Jésus. Je prie que la parole de Dieu s'attache à nos vies La parole de Dieu qui dit que ces projets pour nous sont des projets de paix et de bonheur Je prie que le, la paix et le bonheur s'attachent à nos vies Et que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu Alléluia Et que toute chose concourt à nos biens Afin que éternel Dieu Tout-Puissant Tout ce qui soit dans notre esprit Ce ne soit pas nos problèmes Ce ne soit pas nos détresses Ce ne soit pas nos souffrances Mais ce soit seulement un esprit pour t'adorer Alléluia Que toute chose concourt à notre bien de telle sorte Que notre seul souci soit d'adorer l'éternel en esprit et en vérité chaque jour de nos vies Alléluia Je prie que la Bible s'attache à nos vies Que la parole de Dieu s'attache à nos vies Comme tu es grand, ô oh Jésus Comme tu es bon, ô oh roi je ne sais pas, éternel Dieu, comment te dire merci pour ce moment, Père. Je ne sais pas comment te dire merci. Je ne sais pas comment élever la voix pour te dire combien de fois tu es glorieux, Jésus. Éternel Dieu, tu es bon, Père. Tu es bon, Père. Tu es bon, tu es bon, Père. L'Agon N'y a pas Lago a nyon moussou, n'y a yo Lago moussou, n'y a pas moussou, a yoka le, Jésus bari Ouye wanazibo Lagon ayo N'yom moussougnon nyo ayo Gueye lagon Lagon ayo N'yom sougnon nyo ayou L'agon ayuka ayoukale Jésus barre, mouriez, en cas mon ou Où est a La goyo, la goyo, n'y a Jésus Oh, tu es grand Jésus, comme tu es bon, comme il est bon d'être dans la présence du Seigneur, comme il est bon d'être dans la dans dans l'atmosphère de Christ d'être ensemble, d'être rassemblés. En ce moment, Jésus est parmi nous parce qu'il a écrit, il est écrit que là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est parmi. Alors nous savons par la foi que Jésus est parmi nous ce soir. Alléluia. Alléluia. Tu vas adorer en ton cœur pendant que je vais chanter un cantique. Tu vas adorer l'éternel Dieu en ton cœur. Tu vas lui dire toutes ces paroles d'amour que tu as envie de lui dire. Alléluia. L'éternel est papa. Le Dieu tout-puissant est papa. Le Créateur est mon Père.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 Jésus, je t'aime, je t'aime, tu es mon papa, Jésus, je t'aime, oh, je t'aime, tu es mon papa, Jésus, je t'aime, Alléluia Béni soit le nom du Seigneur Béni soit le Dieu Qui a permis ce moment Béni soit Chaque adorateur présent en ce moment Alléluia Puisse vos vies être bénies encore en abondance et en abondance et en abondance et en abondance. Et que vos vies soient un témoignage même de la résurrection du Christ au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que notre adoration soit reçue par le grand Dieu. Je prie que notre adoration monte comme le sacrifice de Salomon. Alléluia comme un parfum de bonne odeur et que cela touche le Père Céleste et qu'il nous bénit en abondance. Alléluia. Parce que le résultat de notre adoration sera que la gloire de Dieu se reflète sur nos vies. Alléluia. Afin que nous soyons des témoignages vivants et que nous gagnons des âmes à Christ. C'est là le travail du vrai adorateur. De lever le nom de Dieu Et que le monde entier l'entende Et que les cœurs les plus durs se convertissent Alléluia Gloire, gloire, gloire, gloire à toi Gloire, gloire, gloire à Dieu Gloire, gloire, gloire à Dieu Que notre adoration dépasse l'entendement Alléluia comme Jésus est un mystère, que notre adoration soit un mystère pour les hommes. Mais que ce Dieu comprenne ce que nous sommes en train de faire. Que ce Dieu comprenne l'esprit dans lequel nous sommes. Que ce Dieu comprenne le cheminement que nous voulons avoir avec lui. Alléluia. Nous ne le faisons pas pour un homme. Nous le faisons pour toi, Jésus. Nous ne regardons pas aux hommes, nous regardons à toi. Mais que les bénédictions rattachées à cette adoration, éternelle Dieu, descendent sur nos vies afin que nous puissions convertir les cœurs les plus durs, éternel Dieu. Et que nous agrandissions le champ d'adoration et que nous agrandissions le nombre d'adorateurs. Gloire, gloire, gloire, gloire soit rendue à Jésus. Gloire, gloire, gloire soit rendue au Père. Alléluia. Béni sois-tu Jésus Merci pour ta présence éternelle Merci pour ce moment que tu permets Merci pour toutes ces choses Bien Que tu mets dans nos vies éternelles Dieu tout puissant Je prie et je réitère ma prière Que notre seul souci soit de t'adorer Et Efface tous nos problèmes Et que notre seul souci Notre seule inquiétude Soit de t'adorer en esprit Et en vérité Alléluia tu es plus grand que ce que l'on dit Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit.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 Mais quand tu t'es revelé à moi, tu m'as montré que tu pouvais faire Au-delà et au-dessus de ce que je pouvais penser, imaginer Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit Oh, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. On va encore élever le nom de l'Éternel ce soir. Élever son nom, seulement son nom. Tu vas prier et tu vas élever le nom du Dieu Tout-Puissant. Lui donner la place de roi et de maître qu'il mérite. Que ton nom soit élevé, éternel. Que ton Saint-Nom soit magnifié. Que ton Saint-Nom soit glorifié. Que ton Saint-Nom soit béni, éternel. Glorifié soit ton nom, Jésus. Magnifié soit ton nom. Toi qui portes tous ces beaux noms. Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, Jéhovah Rafa, El Shaddai, El Gibor. Ô oh, éternel Dieu tout-puissant, qui porte tous ces noms glorieux, toi qui es l'alpha et l'oméga Qui es la source de toute sainteté Toi qui es la bénédiction Toi qui es la parole faite chair, Alléluia, éternel Dieu tout puissant Toi qui étais le bâton avec Moïse Éternel Dieu tout puissant Oh, comme tu es grand Toi qui étais dans la force au lion Éternel Dieu tout puissant Toi qui étais avec Joseph Afin qu'il devienne ministre en Égypte Éternel Dieu tout puissant Toi qui portes tous ces noms Glorieux éternel Dieu. Toi éternel dont le nom a fait plus de choses qu'aucun nom ne pourra jamais faire dans ce monde. Béni soit ce nom. Béni soit ce nom. Toi qui étais la colonne éternelle de nuée quand le peuple marchait dans le désert. Toi qui étais la manne qui a nourri ton peuple. Toi qui étais le buisson, éternel Dieu, qui s'est présenté à Moïse. Toi qui as fait toutes ces choses-là, que ton nom soit béni. Jésus, la Bible dit que tu es le premier-né de toute la création, éternel Dieu tout-puissant. Tu étais la parole et tu as décidé que cette parole-là se fasse chair afin qu'elle habite en nous, éternel. Tu t'es fait mendiant pour le mendiant. Tu t'es fait voleur pour le voleur. Tu t'es fait prostitué pour la prostituée. Ô oh, éternel Dieu Tout-Puissant, toi qui as fait toutes ces choses-là bien pour nous, tu t'es fait malade pour le malade, afin que, éternel Dieu, toutes ces mauvaises choses meurent avec toi et ressuscitent en bénédiction le troisième jour. Alléluia. Gloire, gloire, gloire, gloire, gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire, gloire, gloire, gloire, Alléluia. Alléluia. Tu es et tu règnes éternellement. Tu vis et tu règnes éternellement. Il est puissant, et il n'a pas changé. Il est vivant, et il restera. Tu auras la victoire, dans tous tes combats. jamais ne passera. Il est vivant et il n'a pas changé. Jésus est puissant et il restera. Hey, tu auras la victoire Et vivons aujourd'hui éternellement, gloire, gloire, gloire soit rendue à, à, au Dieu Tout-Puissant, gloire, gloire, gloire soit rendue à Jésus, c'est lui le maître, c'est lui le roi des rois, c'est lui l'alpha et l'oméga, c'est lui qui détient toute puissance et tout pouvoir, c'est lui le richissime qui détient l'or et l'argent, alléluia, c'est pour ça que nos maisons seront toujours approvisionnées, parce que nous avons celui-là qui est le riche des riches, alléluia. Et que les choses de ce monde n'influencent point notre adoration. Amen. Nous sommes l'ambassade du Christ. Alléluia. Adorateur, sachez que quand il y a des problèmes dans un pays, on ne touche pas l'ambassade. Alléluia. On ne il touche pas les ambassades physiques. Les ambassades humaines. Imaginez à combien plus forte raison nous qui sommes l'ambassade spirituelle de Dieu. Alléluia. Tout notre esprit c'est l'adoration. Ce qui se passe dans ce monde ce n'est pas nous. Nous nous sommes des ambassadeurs de Christ. Notre royaume est céleste. Alléluia. Amen. Puisse le nom de l'éternel être béni. Puisse le nom de l'éternel être glorifié ce soir. Merci éternel Dieu Tout-Puissant. Merci éternel Dieu Tout-Puissant. Que seulement sa bonté soit reconnue. Et que toute la gloire soit rendue au Père. Amen. Acclamez l'éternel chez vous. Acclamez Jésus. Acclamez, acclamez, acclamez l'éternel Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Merci éternel Dieu. Merci. Et que rien ne nous ébranle. Et que rien ne nous perturbe. Mais soyons fortifiés en esprit Soyons fortifiés dans l'amour de Dieu Tout-Puissant Soyons fortifiés dans l'amour de Dieu Et que notre adoration Passe au-delà des frontières Et que nous gagnons des âmes à Christ Que nous gagnons des âmes à Christ Car c'est là notre mission Béni sois-tu Père Élevé sois-tu Jésus. Merci pour ce moment que tu as permis. Merci pour toutes ces choses-là, éternel Dieu, que tu nous permets de connaître. Merci, éternel, parce que tu te révèles à nous. Merci, Dieu Tout-Puissant, de nous permettre de t'adorer. Merci de nous donner la force, éternel, de tenir sur nos deux jambes, de tenir, éternel Dieu Tout-Puissant, de pouvoir respirer, éternel, pour t'adorer. Que seulement, éternel, notre seul souci, je réitère encore ma prière, soit de t'adorer. Que notre seul problème, notre seule inquiétude soit de t'adorer. Il est écrit que nous ne devons pas nous inquiéter de quoi nous nous vêtirons ou de ce que nous mangerons. Parce que tu es le pourvoyeur que tu pourvois déjà. Sois béni Jésus Christ de Nazareth. Et glorifié soit ton Saint-Nom. Dans le nom du Seigneur Dieu Tout-Puissant. J'ai prié. Amen. Alléluia. <rire> Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu. Gloire, gloire, gloire. Béni sois-tu. Amen. Que Dieu nous bénisse. Et qu'il bénisse encore cette initiative de se réunir pour le prier. D'utiliser les réseaux sociaux à bon escient. Que l'éternel soit glorifié encore pour ça. Oui. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur de m'avoir utilisé. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Gloire, gloire, gloire soit rendue au Père. Gloire. Amen. Je reçois, je reçois. Béni soit le nom de Dieu. Béni soit le nom de Dieu. Amen. Ton nom, le plus beau des poèmes, La plus belle des chansons, ton nom, est celui-là que j'aime, ton nom, le plus beau Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Au revoir, chers adorateurs. Et à bientôt dans le nom du Seigneur Jésus.